Et bonjour, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Euh, ça fait depuis le mois d'août 2019, donc ça fait presque cinq mois que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi ça bah, Tout simplement parce que je me suis réorganisé. Je me suis réorganisé pour être beaucoup plus productif en 2020. Euh, la productivité, c'est une de mes très grosses problématiques en ce moment et dans ma vie de tous les jours euh, en général. Mais là, surtout en ce moment, parce que j'ai vraiment envie de refaire. Plein de contenu sur YouTube et en podcast, mais ça je vous en parlerai plus tard. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir beaucoup de contenu qui vont arriver. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et tout de suite, on commence avec cette nouvelle vidéo. Donc moi j'ai créé ma chaîne YouTube il y a plusieurs années maintenant et à la base c'était pas vraiment euh, pour faire euh, le buzz ou quoi que ce soit, c'était ni pour avoir une communauté, etc. à la base c'était vraiment pour euh, tester YouTube, découvrir la plateforme, etc. Connaître en tant que créateur, puis il s'avère que j'y ai pris goût et que et que maintenant bah, j'adore faire ça et, et c'est une de mes passions de faire des vidéos en plus de la photo et de plein d'autres choses, mais faire des vidéos c'est vraiment devenu une passion. Et c'est vrai qu'au début je faisais du marketing digital parce que je m'en fichais un peu de comment ça allait fonctionner ma chaîne YouTube et euh, il s'avère que le marketing digital est certes une de mes passions mais c'est pas la seule, j'en ai plein plein plein. En fait j'ai essayé de réorganiser un peu ma chaîne pour savoir quel contenu j'ai envie de partager et en fait il y a tellement de contenu que j'ai envie de partager que c'était un peu le bordel, je savais plus exactement quoi faire. Et justement comme j'ai plein de projets, j'ai plein de projets à droite à gauche sur plein de thématiques différentes, et ben je me suis dit que cette chaîne ça allait être ça, ça allait être un peu une sorte de journal de bord dans lequel j'explique quel projet je fais, euh, pourquoi je l'ai fait euh, et comment je l'ai fait fait, quelles sont les problématiques que j'ai eues, comment je comment j'y réponds, etc. etc. Et peut-être que ça donnera à certains d'entre vous euh, l'envie de justement euh, faire aussi des projets, euh, alors soit les mêmes, soit d'autres projets. Mais voilà, l'idée c'est de casser un peu les barrières psychologiques qu'on a euh, quand on a un gros projet à faire pour justement que tout le monde puisse le réaliser. Donc dans les vidéos en fait que je vais publier, euh, l'idée c'est pas forcément de vous apprendre un truc, alors j'espère que je peux vous apprendre des trucs, mais surtout l'intérêt pour moi c'est de m'obliger à aller au bout des projets et essayer de trouver les solutions pour euh, répondre aux problématiques que je rencontre et pourquoi pas euh, que ces solutions, ça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 Puisse éventuellement vous servir. Mais alors, euh, tu, tu vas plus parler de marketing, marketing digital bah, Le marketing digital, ça fait partie de mes passions, de mes projets, etc. Euh, par exemple, j'ai une entreprise, donc on a forcément des problématiques autour de ce sujet-là. Et ça, c'est le genre de truc que je peux vous partager. Donc, évidemment, je peux parler de marketing digital, mais vous allez voir, j'ai plein d'autres trucs à partager avec vous. Bref, on va passer au contenu de la vidéo. Comment j'ai trouvé ce sujet de vidéo bah, Tout simplement, c'est euh, Loulou, euh, qui est aussi youtubeur, qui euh, m'avait posé cette question sur Instagram. D'ailleurs, je vous remets. Instagram ici si vous voulez me suivre et me poser des questions, ça peut être des prochains sujets de vidéo. Et la question, c'était exactement, peux-tu analyser les vidéos qui marchent et nous dire pourquoi Et juste faire une vidéo analyse je trouvais pas ça très intéressant. et Du coup, moi, c'est une problématique que j'ai, que ce soit dans le milieu pro ou perso, perso sur YouTube et puis pro dans mon entreprise. Et c'est une problématique, je suis sûr, que beaucoup de gens ont, que ce soit des marques ou que ce soit des, des, des YouTubeurs. Peut-être que vous êtes YouTubeur et que, et que ça vous intéresse de savoir comment faire un contenu qui fonctionne. Alors, si toi aussi, tu as envie de savoir faire des vidéos qui fonctionnent, si tu as envie d'avoir du contenu qui marche, des vidéos qui soient vues, parce qu'on va pas se le mentir, quand on fait des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues un petit peu quand même, eh bien, bienvenue sur cette chaîne YouTube je m'appelle Alexis et mes amis me décrivent comme quelqu'un ayant 1000 projets à la minute. Or c'est faux, j'ai mille idées à la minute. Et pour les réaliser, je rencontre un tas d'obstacles au quotidien. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous partage mes expériences, mes réalisations, mes obstacles et des solutions concrètes pour que vous aussi vous puissiez passer à l'action et réaliser vos rêves. Que ce soit Netflix qui a 15% de la bande patiente mondiale, que ce soit les youtubeurs à succès, que ce soit les médias qui font du contenu cool euh, et qui, qui est vu. Aujourd'hui j'ai appris de mes erreurs et j'ai analysé et j'ai essayé de trouver un peu la recette miracle, enfin, c'est très vite dit, mais essayer de trouver une sorte de recette qui fonctionne. Donc si toi aussi t'as envie d'avoir du contenu qui fonctionne, c'est parti pour la vidéo. Bon aujourd'hui il y a clairement quelque chose qui est la bataille de l'attention. Dans tout le contenu qui prolifère sur internet, l'idée c'est de ressortir et d'être vu, d'être vu jusqu'au bout, etc. De, de maintenir l'intention des gens. Et la première chose pour ça, c'est notre première étape, c'est l'émotion. Bon déjà, on va poser les bases. On est tous un peu cons. Oh oh, alerte au Google alerte au gogol les enfants. Quand je dis qu'on est un peu con, je parle surtout des humains. Euh, il faut savoir que notre cerveau réagit plus à l'affect qu'à l'intellect. Pourquoi bah, tout simplement parce que c'est plus simple pour le cerveau. Et c'est pour ça que parfois tu prends des décisions complètement cons alors que tu sais très bien que derrière, il n'y a rien de rationnel. Et moi j'ai essayé de commencer cette vidéo en te générant de l'émotion. Je t'ai dit, est-ce que tu as envie de, de connaître cette recette Est-ce que tu as envie euh, d'être comme des YouTubeurs à succès Et quand je dis YouTubeurs à succès, bah forcément tu te projettes un petit peu, etc. Donc l'émotion ici, dans cette vidéo que j'ai essayé de c'est l'envie. Donc si tu es encore là sur cette vidéo c'est très certainement parce que ton cerveau indirectement t'as dit hm, j'ai bien envie de répondre à cette émotion qui l'a fait naître en moi, l'envie euh, de, de devenir euh, un youtubeur à succès ou en tout cas faire des vidéos qui fonctionnent. Et l'émotion c'est notamment ce qui fait que le contenu se ressemble de plus en plus sur youtube parce que c'est un contenu qui fonctionne, on sait que ça marche. Les youtubeurs, les networks l'ont bien compris, on parle d'un contenu mainstream, on parle d'un contenu divertissant. Oui, tu dois te jeter dans ça. Oui, mais alors vous allez me dire pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est drôle. Et le rire, c'est une émotion et en plus de ça, c'est une émotion très forte. Aujourd'hui, si beaucoup de Youtubers font du jeu, euh, des jeux qui ressemblent un peu à des jeux de télé d'ailleurs parfois, c'est tout simplement parce que ça permet de générer une émotion qui est vraie, une émotion qui est réelle. Euh, c'est une réaction à une situation. C'est un peu, on met des gens dans une boîte, on met les, les éléments qui font qu'ils vont rigoler euh, et ça va être un rire sincère et c'est ça qui va générer de l'émotion chez nous. Parce que quand on voit l'émotion, on la reproduit. Un exemple très simple, si vous voyez quelqu'un manger du citron, vous allez vous projeter sur cette image de si vous, vous mangiez du citron et du coup, vous allez sûrement faire cette tête-là. Si vous voyez quelqu'un bailler, votre cerveau, il va dire, attendez, je suis peut-être un petit peu fatigué. Du coup, il va bailler aussi. Et si vous, il y a quelqu'un qui vous dit, oh là là, j'ai trop faim et que vous sentez qu'il a vraiment faim, que c'est sincère, vous, vous allez peut-être avoir faim aussi. Donc notre cerveau, il est un petit peu bête et c'est-à-dire que quand il voit une émotion, il la reproduit très facilement. Et c'est pour ça que quand des youtubeurs éclatent de rire dans une vidéo et que c'est vraiment sincère, ce rire-là, on a tendance à le reproduire nous chez nous. En tout cas, intérieurement, notre cerveau, ça lui fait plaisir. Et c'est pour ça que c'est du contenu qui marche parce que ça nous divertit réellement. Et c'est pour ça d'ailleurs que si tu fais la gueule dans une vidéo, il y a de fortes chances que ton audience s'ennuie, et c'est d'ailleurs le gros problème selon moi des vidéos d'entreprise, des mecs qui font des présentations de logiciels etc, et qui dirent une tronche pas possible. Un géant américain du référencement naturel, mais évidemment il existe tout un tas d'émotions, évidemment il n'y a pas que le rire, le rire en fait partie, mais on a aussi la peur, on a la surprise, enfin, tout un tas d'émotions. Alors évidemment, quand on regarde Squeezie, McFly, Carlito, Amixem, etc., on est euh, sur du contenu qui fait rire. Euh, on peut avoir un peu de surprise, mais c'est beaucoup quand même de l'humour. Et tout est fait pour qu'il y ait un milliard de réactions à la minute, plus le montage, etc. Évidemment, ça en fait une vidéo très drôle, parce qu'on voit que des gens rire, rire, rire, rire, rire. Et notre cerveau, il interprète ça en se disant, bah, il faut que je rie aussi, et du coup, vous riez. Mais si on prend un autre type de contenu, comme par exemple Fabien Olicard, qui est dans un contenu beaucoup plus éducatif, alors à la base, le sujet de Fabien, le cerveau, la mémoire etc etc. En contenu brut comme ça c'est pas quelque chose de forcément très intéressant et si ça fonctionne c'est pas juste parce que Fabien Olicard est très très fort. Si ça fonctionne c'est parce que Fabien Olicard fait réagir ses invités. Et il fait réagir ses invités grâce à des tours de magie, grâce notamment beaucoup à la surprise en les étonnant eux-mêmes de ce qu'ils peuvent faire avec leur cerveau il nous fait réagir nous aussi quand il arrive à nous mentaliser etc. Comme s'il y a une bille différente. Oui ça arrive et tu sens comme un grand vide entre les deux comme si c'est incroyable ou pas c'est génial, tu dis. Bref, le contenu de Fabien Olicard génère de l'émotion à chaque vidéo et c'est aussi pour ça que ça marche. Alors certes, on a envie d'apprendre quand on va voir son, son, son contenu et ça c'est top, mais pour que ça fonctionne et qu'on ait envie de rester jusqu'au bout, il rajoute une couche d'émotion et c'est ça qui fait que ça marche. C'est aujourd'hui dans les entreprises on parle de gamification, c'est notamment parce que le jeu, ça permet de générer de l'émotion et que c'est plus simple d'apprendre ou de réfléchir grâce aux émotions qu'on génère avec une équipe. Si dans les séminaires, on fait des séminaires avec des caplas, des pattes, on fait des des jeux, des trucs créatifs, c'est aussi parce que ça va faire naître du rire, euh, de la surprise, ça fait réagir les gens. Et les émotions sont tellement fortes qu'elles peuvent même nous pousser à l'achat. Par exemple, Netflix. Alors pourquoi vous êtes abonné à Netflix Parce que Netflix est une plateforme de divertissement. Donc là, vous avez tout un catalogue d'émotions, vous avez juste à piocher dedans. Et ils sont tellement forts que même le fait d'aller sur Netflix, ça nous génère intérieurement des émotions, notamment de joie, j'espère en tout cas pour vous. Et ils l'ont bien compris avec leur fameux... Qui dit ok ça c'est cool c'est du Netflix donc notre cerveau tout de suite il réagit il dit c'est du bonheur et je me suis posé cette même question avec des médias je me suis dit est ce que les médias peuvent générer aussi des émotions et c'est marrant parce que l'autre jour je suis tombé sur un sur un média qui s'appelle brief.me alors j'ai pas testé mais il se vend comme un média neutre et libre mais du coup il est payant et un média neutre libre avec des vraies sources etc logiquement c'est ce qu'on attend d'un vrai média mais moi je crois pas que ça va fonctionner et je vais vous expliquer pourquoi et bien ce média sachez qu'il est quatre fois moins cher que Netflix mais que pourtant beaucoup moins de gens s'y abonnent et euh, notamment quand on regarde un peu les commentaires, on s'aperçoit que les gens ne sont pas prêts à payer ça. Pourquoi Parce que ces médias-là ne va nous apporter que de l'info et aucun divertissement. Et les médias, ce qu'on leur demande, c'est d'être neutres. Et du coup, un média neutre, ils ont un ton journalistique, ils sont un peu fades Il n'y a aucune émotion qui est générée par ça. Du coup, on notre cerveau, on lui donne de l'intellect, on lui donne pas de l'affect il réagit moins bien et on a moins envie d'y aller. Et les médias qui fonctionnent aujourd'hui, c'est les médias qui fonctionnent avec de la publicité notamment. Mais sauf que pour avoir de la publicité, il faut de l'audience. Et pour avoir de l'audience... Il faut divertir les gens. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître les médias divertissement. C'est les médias du type brut, combini, etc. C'est etc. ce qu'on appelle du snack content, du contenu qui se consomme très facilement, très rapidement. Et du coup, ces médias-là, ils se sont dit, mais comment on va faire pour que les gens consomment des médias La solution, c'est l'émotion. Et du coup, ils se sont mis à parler de sujets de société, des choses qui vont porter débat. On va être soit pour, soit contre. Ça va faire un peu polémique, et les gens vont se battre en commentaire, du coup ça va nous énerver, ça c'est de l'émotion, du coup on va vouloir débattre, etc, etc, avec ces gens-là. Ceux qui mangent de la viande vs euh, les vegans, ceux qui sont plutôt Apple, ceux qui sont plutôt Samsung, ceux qui sont pour le, le, le port du voile intégral et ceux qui sont contre le port du voile intégral, etc, etc, que des sujets de société qui sont un peu tendus. L'idée c'est de faire appel à deux communautés pour qu'ils se battent dans les commentaires, ça va générer de l'engagement sur la vidéo et du coup on va pouvoir vendre de la pub. Est-ce que c'est du journalisme J'ai envie de dire non. C'est tout du divertissement et de toute façon eux ce qu'ils veulent c'est justement gagner leur vie grâce à la publicité donc en faisant du divertissement donc l'information selon moi n'est pas vraiment compatible avec la publicité parce que la publicité bah c'est du divertissement et le divertissement ça se fait grâce à l'émotion et malheureusement quand on va avoir un ton neutre et journalistique c'est pas très fun autre exemple parlant quand on regarde les grands youtubeurs qui font des vidéos qui marchent souvent quand ils deviennent assez gros ils reprennent un peu des concepts de télé pourquoi parce que la télé ça fait longtemps que ça existe et du coup ils ont bien rodé le système ils font des des jeux ou des mécaniques de jeu euh, qui sont souvent similaires mais qui génèrent de l'émotion ils savent comment faire réagir les invités et du coup le public et c'est tout à fait normal qu'on commence à voir ce contenu là arriver sur youtube parce que c'est du contenu qui fonctionne moi dans ma boîte par exemple on a essayé de faire des vidéos on a essayé de faire des vidéos plutôt sur linkedin la vidéo qui a le mieux marché c'était une vidéo qui traitait de l'actualité qui traitait des likes sur instagram pourquoi elle a le mieux marché parce que c'était un sujet d'actualité tout le monde en parlait et les gens ont un peu peur en tout cas dans le monde de la pub ont un peu peur de cette disparition des likes sur instagram et c'est cette peur là qui a donné envie aux gens d'aller voir cette vidéo et du coup de consommer ce contenu là et cette vidéo a vraiment fait plus de vues que les autres qui traitent de sujets beaucoup plus banals. alors la question c'est est-ce que l'émotion va suffire à créer un contenu intéressant non parce que si je me filme en train de pleurer dans une vidéo c'est pas très intéressant dans une vidéo il faut également savoir se vendre et pour se vendre il n'y a pas dix mille solutions possibles il y a quelque chose qui existe et qui s'appelle le tunnel de conversion donc un tunnel de conversion c'est assez simple ça se passe en trois étapes, recrutement, engagement fidélisation, et si on change les mots pour l'adapter un petit peu à Youtube pour générer une communauté etc, ça va être référencement engagement, rétention, qu'on pourrait traduire un peu par euh, se faire voir engager sa communauté et la fidéliser donc la première chose c'est que je vais essayer de travailler mon référencement pour que ma vidéo remonte ensuite je vais essayer que la personne voit ma vidéo et puis s'abonne et la troisième bah, je vais essayer qu'elle poste des commentaires qu'elle revienne sur mes vidéos etc etc etc, si on l'applique à Netflix, comment ça fonctionne Bah Netflix, premièrement, euh, il fait de la pub, donc il est vu. Vous allez dessus. Ensuite, deuxième étape, euh, c'est gratuit, donc vous vous inscrivez, vous, vous êtes engagé. Et après, au bout d'un mois que vous avez consommé du contenu divertissant, bah vous payez parce que vous avez envie de voir la suite. Et ça, c'est de la fidélisation. Alors sur YouTube, euh, évidemment, on a le référencement, on a les miniatures, on a le titre qui est accrocheur, etc. pour travailler la première étape. Mais euh, Joueur du Grenier parlait aussi de, du fit and fun. Euh, le WF, c'est des fit et du fun. Alors le fun, évidemment, c'est pour l'émotion. Du fun, juste passer la vidéo à rigoler, rigoler tout le temps. Mais le fit, euh, notamment, ça permet de partager des communautés, en tout cas de faire connaître euh, un autre youtubeur euh, à une certaine communauté pour qu'une partie de cette communauté peut-être aille voir euh, la chaîne de l'autre youtubeur et du coup de recruter un peu des abonnés. Euh, des feats faire des vidéos avec d'autres des gens, des gens, gens connus, d'autres youtubeurs. Et ensuite, il faut fidéliser votre communauté. Et ça, c'est encore un sujet assez long. Donc, si vous voulez, je vous en ferai une vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Maintenant qu'on sait qu'il faut générer de l'émotion et qu'il faut se vendre, comment on va faire pour construire notre vidéo Et bien pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est tout simplement la façon dont vous allez construire votre vidéo. Vous allez faire comme dans un film, vous allez introduire euh, votre vidéo euh, avec un objectif, un but précis à atteindre. Ensuite, il va y avoir des éléments perturbateurs, euh, des péripéties. Et pour terminer, vous allez révéler la solution. Moi, par exemple, cette vidéo, je l'ai construite comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé ma vidéo en disant, bah voilà, il y a quelques années, j'ai construit une chaîne YouTube. Ça, c'est l'introduction. Le, le, Ensuite, je vous ai expliqué que mon contenu, c'était devenu un petit peu n'importe quoi, etc., etc. Et pour terminer, je vous donne la solution qui est, analysé et voici la recette qui fonctionne pour faire du contenu intéressant. Et donc du coup, pour faire simple, c'est ça, c'est une sorte de trame narrative. L'émotion, se vendre, le storytelling et il y a également une autre étape qui est la récurrence. Imaginez que Netflix sorte une série par an. Vous allez peut-être apprécier la série mais vous n'allez pas revenir régulièrement et au bout d'un moment ça va vous saouler de payer tous les mois pour un service où au final euh, vous n'avez qu'un contenu tous les ans. Et Netflix s'il crée tout le temps du contenu c'est justement pour créer un manque. Créer un manque c'est fournir du contenu régulièrement pour que le jour où on arrête de créer du contenu ben, on soit totalement en manque. Ou le jour où on part en vacances ou etc. On ne peut pas regarder Netflix pendant un petit bout de temps. Quand on revient de cette activité là on a justement envie de regarder Netflix parce que ça nous a manqué. Ils ont créé une d'habitude une sorte de drogue ben, accompagner l'humanité dans le dans la nouvelle dimension euh, qui est la cinquième Créer un manque ça permet notamment de pas avoir de désabonnement ça permet d'avoir des gens qui reviennent régulièrement sur vos vidéos etc donc du coup il faut publier régulièrement comme je le disais au début on est dans la bataille de l'attention donc si jamais vous ne publiez pas régulièrement les gens vont être en manque de leur drogue et du coup bah ils vont aller chercher leur drogue chez d'autres vidéastes et ils vont vous remplacer et pour terminer cette vidéo le dernier élément très important pour faire un contenu qui fonctionne c'est évidemment les statistiques Tester les miniatures, savoir combien de clics vous avez généré, est-ce que les gens sont restés jusqu'au bout de votre vidéo, etc. etc. Ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Ça vous permet tout simplement de savoir si vos vidéos sont mal construites dans le storytelling, peut-être parce que les gens ne sont pas restés jusqu'au bout, peut-être qu'elles sont trop longues, est-ce que les gens ont cliqué sur la miniature mais au final n'ont regardé qu'une minute, ça veut dire que votre vidéo, le contenu n'était pas intéressant ou pas en raccord avec la miniature, est-ce que très peu de gens ont cliqué sur votre miniature, ça veut dire que c'est peut-être votre miniature euh, qui n'est pas bien. Bref, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Je vous mets en description deux liens un Lien sur le storytelling et un lien sur les statistiques qui sont deux vidéos d'une un, chaîne YouTube qui s'appelle Le coin des youtubeurs et qui traite notamment très bien de ces sujets là. Et pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet là, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de, forcément de recette miracle. Un contenu qui fonctionne, c'est d'abord un contenu qui vous plaît à vous. Certes, c'est un contenu qui est vu, mais c'est pas forcément un contenu qui est vu par des milliards de personnes. Si vous êtes par exemple sur une niche et que vous avez je sais pas 1000 ou 2000 abonnés, mais que c'est quelque chose de très très ciblé, bah au final, c'est pas grave, c'est même bien. Ça veut dire que vous réunissez une petite communauté qui est fidèle mais qui correspond à votre communauté et ça c'est bien. Si après vous vous lancez dans le divertissement, en effet vous pouvez espérer toucher plus de personnes. Posez-moi vos questions dans les commentaires si vous en avez. Euh, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'on n'est pas grand chose, qu'on n'a qu'une seule vie. Alors autant y aller à fond. Ciao. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Sinon, en attendant, tu peux cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou en podcast. Tous les liens sont dans la description. Ciao